Oui, ça y est, je l'ai enfin Je sais pas combien de temps d'attente et de recherche, et enfin, je l'ai. On va l'ouvrir ensemble, ne vous en faites pas, mais tout d'abord, je suis vraiment désolé, en ce moment, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, parce qu'il y a un autre jeu qui, en ce moment, accapare tout mon temps libre. Casse-toi ah Et donc, à cause de ce jeu dont le test arrive prochainement sur la chaîne, je dis pas de date parce qu'il bah, me prend encore du temps, un petit peu... Il y a un autre jour plus qui va me prendre du temps, vous savez lequel. Du coup, voilà, on perd pas de temps, on va l'ouvrir tout de suite. Putain, mais le temps, c'est impressionnant comment je parle tout le temps de temps dans ma vidéo. Dans toutes mes vidéos même. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'elle contient, même si ça se voit, mais on va regarder plus en détail. Bien, alors tout d'abord, on voit très nettement que la boîte est jolie, mais la boîte, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, on s'en fout pas non plus. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y a dedans. A savoir que, en même temps, j'ai euh, le Season Pass avec ce pack-là. Du coup, je vais avoir les DLC, dont je ne sais pas encore de quoi ils seront composés, mais nous les avons. Ah, oh, oh. Alors ça, c'est une ouverture très intéressante. C'est vite de niquer la boîte. Et donc, on a à l'intérieur le jeu, qui est euh, sous blister, hein, bien évidemment. Euh, le Season Pass débloque ton Season Pass avec le code ci-dessous. Euh, je vais pas vous le montrer. Et donc, puisque le code, il n'est pas écrit ci-dessous, et tant mieux, puisqu'il est avec notre ticket qui m'a été fourni avec. On a aussi <rire> une petite capsule du Capsule Corp, la numéro 9. Euh, putain, je aucun souvenir numéro 9, par contre, à quoi elle correspond. Bon, c'est un porte-clé, hein, certes, avec un petit mousqueton, mais euh, je sais pas si... J'espère je me... que si j'appuie dessus, ça ne va pas faire ouvrir une maison dans ma maison. Et un magnifique mug. Alors, magnifique... Ça passe, intérieur noir, extérieur cuir, non je déconne. Donc Vegeta, Gohan adulte Togotranx, so, Goku et Piccolo. Donc bien évidemment, il y aura un test sur ce jeu, comme sur tous les autres jeux que j'achète et qui sont en terme de test et autres. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me rejoindre sur le live, parce que oui, je serai en live immédiatement après... Euh, que la vidéo sera publiée, hein, je ne veux pas perdre une seconde, Là, c'est-à-dire dès que la vidéo se coupe, avant même de faire le montage, le jeu va s'installer sur la console, je veux le faire. Donc pensez au petits pouce, à vous abonner sur la chaîne YouTube, et rejoignez-moi sur Twitch en live pour y jouer aussi bien aujourd'hui que demain, que les autres jours, jusqu'à la fin. Allez, bisous à tous, et à bientôt